J'ai toujours rêvé d'être euh, conseillère, c'est bien. Tu vois tout ce qui se passe, dans la, là tu vois la mairie, euh, et on apprend plein de choses. Je félicite avant tout et je salue avant tout les parents, les familles qui sont avec vous car c'est un peu grâce à elle aussi que vous avez pu réussir cette, cette belle campagne que vous avez menée. Et je voudrais en, en avant première vous présenter et remercier les élus du Conseil municipal des adultes, parce que si d'aventure vous les rencontrez dans la rue, c'est vos collègues Oui, alors aujourd'hui c'est un jour hyper important pour la ville puisque c'est l'installation du conseil euh, municipal des enfants, donc l'installation officielle, la séance plénière, euh, séance au cours de laquelle euh, les enfants ont choisi leur commission euh, pour euh, les travaux qu'ils vont mener et surtout séance au cours de laquelle euh, le maire de la ville leur remet euh, leur, euh, leur outil de bon élu, c'est-à-dire l'écharpe, leur carte d'élu et le badge officiel aux couleurs de, de la République. Je suis Amandine Maurice. Dis conseil Municipal des élèves en cm Oui, alors aujourd'hui on, on va faire une réunion plénière et à cette réunion plénière on va discuter et on va choisir nos commissions. Il y a plusieurs commissions et chaque commission va, va avoir plusieurs projets qui seront retenus et qui seront votés. Donc on va travailler toute l'année. Et peut-être que certaines idées que vous avez, nous ne les avons pas et c'est ensemble qu'on va essayer de trouver des, des, des, belles, des belles missions pour, pour notre ville de Montrouge. donc je reprécise bien que ce sont des groupes de travail et ces groupes de travail ont des thèmes. Hein, donc moi j'étais à, à l'époque euh, responsable en animation pour le euh, Solidarité Échange et Sport Culture Loisirs. Et tous les ans on choisit un, un projet et ce projet doit être mené à bien par les enfants. Ils ont les fils rouges, ils s'occupent aussi du Téléthon, du prix Cristal, et on fait aussi des vides greniers avec eux, et surtout aussi on fait les restos du cœur. Oui, j'aimerais bien être dans environnement et cadre de vie, car euh, j'ai plusieurs projets sur, euh, dessus. Environnement, cadre de vie. Sport, culture, loisirs. Animation, euh, communication. Sport, culture, loisirs. Solidarité échange. La solidarité échange. C'est aider, aider des enfants ou des adultes dans la ville, par exemple, aider des, des gens qui sont dans la rue. Solidarité échange, 7 enfants, 7 conseillers municipaux. Sport culture loisirs, 20 conseillers municipaux. Environnement cadre de vie, 16 conseillers municipaux. Et animation, communication, 9 conseillers municipaux. On peut s'applaudir quand même d'avoir notre avis. Comme vous l'avez fait, à être candidat euh, pour faire partie de ce conseil municipal des enfants, avoir fait campagne et avoir été élu, eh bien bravo, je voudrais vraiment vous féliciter. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin euh, bah, Moi, j'aurais envie, par exemple, de, de construire une, euh, une petite maison, parce que plusieurs euh, SDF viennent dans ces maisons pour, euh, pour y vivre. Et pas, et pas attraper des maladies, attraper froid, et manger. Euh, j'aimerais bien faire des fêtes pour chaque euh, bah, période importante, pour Noël, Pâques, euh, la Galette des Rois, parce que j'aimerais bien faire des défilés, et je trouve que ce serait assez bien euh, pour la ville de Montrouge. Ce sont vraiment des, des citoyens en herbe qui portent des vrais projets. Et j'ai envie de dire presque les mêmes projets que nous, en fait. Parce que c'est le cadre de vie, le bien-être et surtout beaucoup de solidarité dans, dans ces programmes-là. J'ai trouvé ça impressionnant euh, de les voir euh, là, tous réunis, dans cette salle un peu euh, majestueuse et euh, je ne m'attendais pas à ce qu'ils euh, soient aussi sages, attentifs et aussi euh, à ce qu'ils reçoivent l'écharpe euh, tricolore à, à la fin de la séance, qui fait qu'ils sont vraiment considérés comme des élus à part entière. Ça les engage euh, et c'est une bonne formation, je trouve, dès leur âge, aussi jeune à 9 ans, 10 ans de pouvoir s'investir, s'impliquer dans la vie de, de leur commune et c'est une expérience, une belle expérience pour eux. Nous croyons vraiment que apprendre la démocratie dès le plus jeune âge, c'est important parce que vous serez peut-être les uns ou les autres demain de futurs élus et il est important que les jeunes générations s'intéressent à cette démocratie et qu'elle la perpétue. Lors du bilan, ce sera bah, pour les CM2 qui ont été élus cette année, ils ne feront qu'un an de mandat, donc ce sera au mois de juin. Et le bilan des CM1, ce sera dans deux ans. Mais j'ai envie de dire que bah, c'est comme nous, les élus adultes, les bilans, c'est tous les jours, parce qu'on se renouvelle et on écoute et on essaie de, on essaie de grandir avec la population. Voilà. Vive Vive